Christophe, Salut je suis content de t'accueillir chez moi, euh, on a eu moult discussions ces dernières années ensemble et je voudrais que tu nous expliques un petit peu plus ta, ta conception et la définition de l'ego qui semble être un peu différente de ce que l'on peut constater euh, chez les gens au quotidien. Effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup euh en entreprise, dans les couples, ouais, t'as un problème d'ego, on est confronté à des problèmes d'ego, etc. Mais en gros, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit quoi On n'a rien dit, et, et on n'a surtout pas la possibilité de résoudre les problèmes en question. Et donc bon, moi, tu sais, j'ai été formateur, consultant, psy pendant un certain nombre d'années, je butais sur les problèmes d'ego comme tout le monde, et puis sur les miens aussi. Euh, parce que j'en ai un aussi, hein, des goûts, <rire> et, euh, et donc moi, mon, mon envie c'était, puis je suis un chercheur, donc c'était toujours euh, dire, mais comment je peux mieux comprendre les, les ressorts, les tenants et aboutissants de, de ce qu'on nomme l'ego, euh, et puis voilà, un jour je suis tombé sur euh, une auteure québécoise, qui me dit, ah tiens, mais là j'ai peut-être quelque chose, et en plus ça va correspondre à ma, ma vision, euh, j'ai une formation de, de gestalt thérapeute. et en gestalt, on, on s'occupe pas des structures, tu vois, l'ego, c'est pas, c'est pas une structure, pas le moi, le surmoi, tout ça. On regarde les fonctionnements des choses. Et, euh, et chez Degestatis, on n'avait pas de moyens de d'utiliser de, les fonctionnements de l'ego. Et puis ça m'est venu en lisant ce bouquin. Et je fais un parallèle entre les besoins, les besoins de tout être humain, ouais. et les fonctionnements de l'ego. Et j'appelais ça les dynamiques de l'ego. Et ça donne du coup une, ce que j'appelle une vision fonctionnelle de l'ego, et pas seulement une vision abstraite. Et pourquoi je nomme fonctionnel Parce que je considère qu'en connaissant le fonctionnement de l'ego, en plus en détail, et eh ben c'est plus facile de comprendre les pièges dans lesquels on est. Ouais. Et ça donne une espèce de, de cartographie hein, de, de, de qu'est-ce que c'est que l'ego, comment ça marche, et euh, comment il nous entraîne dans différents pièges. Voilà, c'est comme ça que j'ai abouti à cette définition-là. Ouais, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous un petit peu nous dérouler ces, ces pièges principaux En fait ces pièges, c'est que souvent, dans le grand public, on a des définitions euh, de l'ego qui sont, euh, on est à peu près tous d'accord, hein, égoïsme, égocentrisme. Oui. Il y a, il y a les, les trois grands pièges. Il y a le piège de le mec qui veut tout pour lui, quoi. Ah, tout pour moi, mmh. donc, tout euh, pour moi, pognon, gâteau. Euh, voilà. Savez, les les, les moi, enfants qui arrivent à l'apéro, qui piquent toutes les cacahuètes. Euh, mmh. le, le, le, le gars qui pique les trois parts de gâteau alors que euh, mmh. non, bon, Là, et tout tout etc. ça arrive <rire> d'ailleurs. Hein, tout <rire> tout <l 'âge> <rire> et, et donc ça c'est le piège du tout pour moi c'est un piège qui est en gros très infantile quoi. Hein, c'est l'enfant qui se met plein de chocolat la mousse au chocolat, la confiture etc et, et ça pour moi ça correspond à, à l'illusion qu'on a quand on est gamin que la vie elle doit répondre à mes besoins, on n'a pas encore été confronté euh, au principe de réalité hein, comme disait Freud et donc bah, en plus si j'ai des parents qui veulent me faire plaisir tout le temps, les jouer et tout, tout doit bien arriver. donc mon cerveau il apprend que bah, c'est normal que j'obtienne tout ce que je veux voilà. Et donc ça c'est évidemment une illusion et euh, plus tard ça peut se traduire euh, en l'attente que le système mon patron euh, ma femme mon mari m'apporte tout ce que je veux et tout ce que j'ai besoin. Et là le tout pour moi il s'installe et, et Dieu sait si on voit autour de nous des gens qui sont dans ce le piège là tout, moi, ouais. euh, tout le temps quoi. Il y a un deuxième piège où là tout le monde va être d'accord également euh, dans, dans la société c'est de euh, toujours plus toujours plus ouais. d'argent, euh, une deuxième bagnole, euh, toujours plus de vacances, hein, Bon bref, donc une espèce d'accumulation, peut-être aussi toujours plus de sexe, euh, toujours plus de, de copains, de copines, euh, ouais, plus d'alcool, peu importe, ça marche sur tout les trucs de la vie. Et là, il euh, y, y a deux éléments dans ce piège-là, le, le premier c'est que ce toujours plus, en fait, il est lié à des choses qu'on cherche à l'extérieur de nous. Mmh. Là on est dans l'illusion que le bonheur euh, il est fait il est lié à la consommation, alors consommation d'objets, consommation de plaisir, consommation de loisirs, consommation d'êtres humains dans la relation amoureuse ou sexuelle, ouais. tout ce que tu veux. Mais on n'a on n'a pas appris que en fait le bonheur c'est un état intérieur. Ouais. Et comme c'est un état intérieur, euh, ben, on peut pas le nourrir par quelque chose d'extérieur. Oui, c'est une la, illusion. C'est pas la concherche. Voilà. Et, et, et donc là, comme on l'a pas appris, euh, et que les systèmes éducatifs et le système capitaliste dans lequel lui, euh, il vit, il marche à cause de ça, c'est parce qu'on consomme à l'extérieur que la, la machine économique peut tourner. Si tout le monde trouvait son bonheur à l'intérieur, oui, oui. euh, ben, bah, évidemment, il y a des ressorts économiques qui auraient du mal à fonctionner. Donc ça, c'est le deuxième piège, et euh, qui nous emmène à vouloir vivre euh, des expériences de ce genre-là, possible, donc euh, bah, là ça donne les égocentriques, que les premiers c'est les égoïstes on va dire tout pour allez, moi, allez. Euh, les deuxièmes c'est de, de, le plus de plaisir possible, toujours plus, donc c'est égocentré, centré vers moi. Euh, alors ce pose un problème évidemment c'est que du coup quand on est dans ce piège là, on ne se rend pas compte que toutes les petites joies de l'existence, une petite balade dans la nature, entendre le bruit d'une rivière, faire un bain de mer en été, un lever de soleil ou un coucher de soleil, c'est une petite joie qui ne coûte rien, mais en fait ça peut te remplir de bonheur. Les petits plaisirs de la vie. Exactement. Et au, plus, as... Enfin, au moins tu as compris que les petits plaisirs de la vie peuvent nourrir notre intérieur, au plus on cherche à aller dans ce toujours plus de bonheur extérieur. Ça, c'est donc Tout le monde est relativement d'accord sur ce toujours plus en, en un mot. Et il y a un troisième mot qui est peut-être un peu moins courant, mais qui est beaucoup plus, moins courant dans le vocabulaire, mais plus courant dans, dans, dans la réalité des choses, c'est le troisième pièce, c'est euh, je sais, j'ai raison. Alors, c'est pas aussi fort que ça, tout le monde dit pas j'ai raison, j'ai raison, mais c'est euh, l'arrière-plan c'est euh, je te parle et puis je suis sûr que c'est moi qui ai la vérité. Ou alors tu as tort, voilà, euh... <rire> bon euh, je t'accorde que c'est moi qui ai la vérité, on est d'accord, mais <rire> c'est euh, humour évidemment, mais euh, donc, ce piège là c'est du coup euh, un moment pour se construire, pour avancer dans le monde, pour avoir un job, on a besoin d'avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on sait faire, en nos connaissances, mais ça se traduit de façon à... puisque j'ai mes connaissances, puisque j'ai mes expériences, euh, je suis plus capable d'imaginer que l'autre il en a aussi et que bah, il a aussi une petite part de son expérience qui est juste, qui est vraie, et qu'il a des choses à m'apporter. Et je vais vouloir à, à tout prix mettre en avant ma conception des choses, mes solutions par rapport à un problème, à ma, à ma vérité, et je ne vais pas entendre, ou plus être capable de dire « mais attends, toi aussi tu as une part d'argumentaire intéressant, tu as une part de la vérité, tu as d'autres angles de vue, et euh, donc ça c'est le, le dernier gros piège qu'on est en d'accord, c'est des gens qui s'écoutent pas. » Dans les débats politiques ou les débats à la maison, mmh, euh, voilà, ouais. la façon de ranger le lave-vaisselle, l'endroit où il faut ranger les chaussons, euh, etc. Ouais. Tu es, es persuadé que ta vision des choses est la même. Donc ça c'est le troisième piège, et là, euh, le, le... Qu ce qui est derrière ça, c'est que je ne suis pas capable d'interroger le fait que je suis basé sur mes propres principes. Mmh. Sur mes propres connaissances, ouais. et, et mmh. je pense qu'il y en a pas d'autres. Ou j'ai pas été euh, éduqué au fait de dire, mais peut-être que l'autre il a des principes, des valeurs et des trucs qui, qui sont pas inintéressants mmh. que, que je dois d'abord écouter avant de les rejeter. Et sa ah. vérité, exactement. Il y a des multiples vérités. Et, ben peut-être qu'il y en a une unique, mais s'il y en a une unique, unique, il est fait des vérités de tout le monde. Ben, C'est ça, <rire> voilà, la vérité. Mais... <rire> Donc voilà un peu les, les, les trois grands pièges sur lesquels on est à peu près tous d'accord dans la formulation rapide. Hein, euh, tout pour moi, toujours plus, j'ai raison, j'ai raison. Maintenant, ces trois grands pièges-là, euh, bah, pour moi, c'est pas suffisant de les nommer. Il y, y a une mécanique derrière, mm. et c'est cette mécanique-là euh, que j'ai essayé de, de, de débrouiller, de comprendre, euh, pour voir qu'est-ce qui générait ces, ces trois, ces trois grands pièges-là, quoi. Mm. Alors oui, j'ai cru comprendre, que tu, tu avais utilisé une, une symbolique qui est assez amusante, c'est la symbolique rapport à l'œuf. Alors ça, c'est ceci pour introduire à quel niveau, à quel niveau situe l'ego. Parce qu'il n'y a pas que, que l'ego dans une psychologie humaine, il y a, a d'autres éléments. Et euh, moi je suis résolument sur ce qu'on appelle une anthropologie ternaire. Euh, donc l'homme est à trois niveaux. Le corps, l'âme, alors l'âme avec un petit « a », c'est la psyché, tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, c'est-à-dire c'est euh, la personnalité, les affects, euh, le mental, l'intellect, tout ça c'est de la psychologie, j'appelle ça l'âme avec un petit « a euh, » majuscule, et puis l'homme est également la dimension spirituelle. Alors on peut appeler esprit, mais le mot est vachement piégé, parce que quelqu'un qui a de l'esprit c'est quelqu'un qui a de l'intellect, donc faut mettre un « e » majuscule à esprit, faire référence à la dimension spirituelle, ou dans les milieux religieux, on va appeler ça l'âme, mais du coup, je vais mettre ah, l'âme oui. avec un, un majuscule. Alors, aussi... Alors, et c'est là, moi, je vais appeler ça l'essence. Et du coup, je vais te montrer la, la, la dia qui correspond à ça, c'est une dia donc, euh, où j'ai utilisé la métaphore de l'œuf. Et pour moi, j'aime bien comparer euh, la psychologie de l'homme euh, à un œuf, et avec un œuf, il ben, y a une coquille, il y a du blanc et il y a du jaune. Et euh, donc, en, en déroulant la diapo, tu vois que la coquille, en fait, pour moi, ça correspond à ce qu'on montre à l'extérieur. Hmm. C'est à la fois euh, ce, qui, ce qui est vu mais ce qui nous protège et donc euh, ça, on appelle ça la personnalité sociale. Ouais. Donc nos façades sociales, les, façades. les masques sociaux, les personnages qu'on joue, euh, les attitudes qu'on est habitué à jouer au boulot euh, dans nos assos, euh, hmm. on a des, des, des façons d'être différentes selon les endroits où on est et c'est des personnalités sociales. Donc euh, c'est la coquille, il euh, y a des gens qui se satisfont d'être qu'une coquille. Euh, on peut se demander ce qu'il y a derrière, c'est aussi ce qui est intéressant. <rire> <rire> Mais à un moment, c'est pas inintéressant de briser la coquille, quoi, euh, pour et devenir. Oui. Euh, euh, alors, soit on fait une omelette, alors on est dans les ennuis, soit on devient un poussin, ce qui est quand même plus voilà. intéressant. On voilà un, <rire> un œuf dur, on ne sait pas. <rire> et alors, et du coup, dans, dans l'œuf, il ben, y a du blanc et il y a du jaune. Et c'est là que je vais arriver à l'ego. Et euh, le, le, le blanc d'œuf, pour moi. C'est euh, ça va être le, le, le ben c'est l'ego en fait c'est ce qui va permettre de nourrir le jaune d'œuf donc le jaune d'œuf ça va être notre dimension spirituelle ce qu'on appelle l'essence alors il y en a qui appellent ça l'âme on l'a vu hein, l'esprit avec un E majuscule le nous euh, bon moi je préfère le mot essence euh, ou le mot esprit euh, et euh, donc cet essentiel ne peut pas exister et ne peut pas naître s'il n'y a pas le blanc d'œuf comme un œuf et le blanc d'œuf il est fondamental et le blanc d'œuf, c'est notre personnalité psychologique. Le jaune d'œuf, c'est notre personnalité profonde. Profonde. Ouais. Le, le je suis, hein, des, des orientaux. Le je suis. suis euh, le je suis. Et, euh, le et donc l'ego, faut surtout pas le rejeter. Et là, on dit, ah lâche ton ego abondant. Bah ben non. Oui, dans utile. ma vision des choses si j'ai pas d'ego j'ai pas de blanc d'œuf. et si j'ai pas de blanc d'œuf, bah, je oui, peux oui, pas nourrir oui. mon jaune d'œuf. c'est une création qui est utile l'ego on peut pas le renier il a son utilité de toute façon il a son utilité puis on, on, on est avec c'est oui. plus qu'une utilité c'est sa nécessité quoi. Et, et donc c'est quoi C'est cette. Euh, on peut appeler ça le caractère on peut appeler ça la personnalité euh, euh, l'âme, le mental mais il est complètement lié à, à cette, euh, cette notion de besoin et de désir je te parlais de, de ce que j'ai découvert, de, de lien entre l'ego et les besoins. Et c'est ça ma spécificité, on va dire. C'est d'avoir fait le pont entre les différents besoins de l'être humain et de considérer que c'est justement comment on va vivre ces besoins-là qui constituent les différentes dynamiques de l'ego. Et donc on peut les vivre de façon saine, équilibrée, et ça c'est la partie nécessaire, utile, légitime de l'ego, ou on peut soit ne pas avoir du tout, alors là on a un problème, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, donc on est du côté du oui. manque, soit les rechercher en accès. Et, et donc là on va tomber dans le tout pour moi, le toujours plus ou le j'ai raison. Euh, là, on va surtout parler de l'ego, mais le jeune' d'œuf, c'est l'essence, on ne va pas trop l'évoquer là, mais euh, pour moi, c'est surtout important de dire que ça existe et que, euh, bah, précisément, dans les dynamiques, dans les besoins de, de, de, de l'être humain, le dernier besoin du niveau de l'ego, oui. c'est de se dire bah, « maintenant, il est temps que je passe à autre chose ». C'est le moment où il va après, euh, maintenant je dois nourrir le germe qui est en moi, C'est ça, hein, et c'est le besoin important. Donc le jeu, il ne faut pas l'oublier, euh, il y a peu d'adultes qui finissent y arriver, mais beaucoup d'adultes sentent qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a un sens plus profond à, à la vie. Et simplement, on n'est pas dans une société qui favorise ça, on est dans une société qui favorise au contraire les pièges de l'ego. Donc euh, ceux qui s'intéressent à ces questions-là, bah, spiritualité, méditation, euh, développement personnel, développement spirituel, euh, sont encore un petit peu marginaux, mais ils sont juste arrivés à un endroit de leur croissance psychologique qui les amène à ouvrir la porte d'autre chose. Alors cette autre chose-là, on ne va pas évoquer ça aujourd'hui, mais c'est important de savoir que ça existe parce que c'est à ça que l'ego sert en fait. L'ego le, le, sain, l'ego équilibré sert à nourrir cette perspective-là. Et donc, puisque je lis ça au besoin, euh, ce que je te propose, c'est de jeter un coup d'œil là sur cette euh, diapositive. Où tu vas voir apparaître euh, les neuf besoins en fait, et euh, en face plus ou moins donc des trois périodes hein, enfance, adolescence, âge adulte. Et euh, alors évidemment c'est pas euh, c'est pas une frontière euh, définitive, oui, dire hein. il y a, il y a des, des de toute façon on a tous ces besoins là, on les a toute notre vie, hein, mais on va dire que j'en vois trois qui correspondent plutôt au début de, de notre vie, l'enfance, trois qui apparaissent à partir de la préadolescence, l'adolescence, oui. et trois qui correspondent à notre frais dans le, le monde en oui, tant qu'adulte, oui, oui. alors euh, donc tu, tu, tu vois cette première flèche là, hein, avec le besoin de survie, bah, ça c'est oui. évident, oui. c'est le premier besoin de la pyramide de Maslow aussi, hein, oui, euh, sûr, oui. et donc bah, survie ça suppose une sécurité en abri, en ressources, euh, de, de nourriture, euh, et dans notre société c'est en argent également, faut un minimum d'argent pour pouvoir survivre, le deuxième besoin, il n'est pas souvent vu comme tel, mais c'est le besoin de sens, mais au niveau de l'enfance. L'enfance. Il a besoin d'avoir une vision claire de, mais comment marchent les choses Pourquoi euh, je fais ça Pourquoi je dois faire pourquoi ça Pourquoi ce ceci si, Pourquoi cela Comment ça marche mmh. euh, Donc c'est le gamin qui pose des tas de questions, qui euh, qu ouais. qu devient parfois un peu ennuyeux, quoi, mmh. à force de poser des questions. Mmh. Mmh. Mais c'est sa recherche de, de, de comprendre comment marchent les choses. Mmh. Pas tout à fait la même recherche qu'on aura plus tard. Plus tard euh, oui. Le sens est pas au même niveau. C'est faudra que je le mets en deuxième besoin, mais il euh, faudra le distinguer. Donc le besoin d'une vision claire, de, de repères dans ce monde-ci quoi. Et pourquoi papa il fait ci, et pourquoi maman il ne fait pas ça, etc. Qui etc., etc. permet aussi de lui mettre des... où sont les limites. Voilà, euh, bah, bah, bien sûr. Euh, pourquoi je dois aller à l'école, euh, bon après les parents répondent comme ils peuvent. <rire> Troisième besoin qui est toujours au niveau de l'enfant, c'est tout petit évidemment, c'est le besoin de relation. Alors le bébé, il a déjà besoin de câlin de sa maman, euh, il a besoin qu'on lui parle, donc le besoin de relation, euh, et c'est besoin d'amour, on peut dire aussi, déjà tout petit, mais qui va perdurer toute notre vie, et euh, ce besoin de relation, euh, c'est pour moi je l'ai mis dans l'enfance parce qu'un enfant qui n'a pas de relation humaine, il y a des tas d'expériences, il y a des enfants qui dépérissent, ouais. euh, voire même qui meurent, hein, si, euh, je crois qu'il y a des expériences comme ça. Euh, on met les enfants dans une pièce et ils rencontrent personne, au bout de quelques mois ils n'ont plus envie de vivre. Hein. Ouais. Alors, là, je les mets les trois premiers donc comme des besoins de l'enfance, Mais on est bien d'accord que tu... on les a encore hein, à l'âge adulte. Ensuite, je considère que euh, vers la fin de l'enfance, même pendant l'enfance, il y a déjà les besoins de plaisir, de bien-être, bien entendu, mais ils vont devenir de plus en plus importants à l'adolescence. On va chercher plus de plaisir, plus de bien-être, besoin de, de, de joie. Et puis petit à petit, euh, ben, un besoin d'autonomie. Là on arrive clairement dans, dans l'adolescence et euh, ce besoin d'autonomie va ensuite être suivi par le besoin de, de mon identité, qui je suis et je vais marquer qui je suis, voilà, mon habillement, à travers euh, oui, le ça. type d'école, le type de copain que je vais fréquenter, la musique que je vais écouter, etc. Donc ça c'est la recherche de mon identité et je le classe aussi dans les besoins qui, qui apparaissent à l'adolescence, hein, ouais. évidemment, bon, aujourd'hui l'adolescence commence plus tôt évidemment, mais elle se termine beaucoup plus tard, ouais. <rire> et puis le, le, là après on arrive dans les trois besoins que je considère être plus correspondant à l'âge adulte, le premier c'est le contrôle maîtrise, donc contrôle de sa vie. Contrôle de de moi donc c'est pas bah, comment je vais gagner ma vie quel boulot faire dans quelle entreprise euh, dans quelle objectif, service, quoi, tout, quoi aussi hein. Hein. et euh, donc un besoin de d'avoir de, une la main mise sur notre propre existence ouais, évidemment ouais. ce qui est normal euh, le besoin suivant c'est pas bah, d'exprimer nos compétences d'exprimer ce en quoi on croit, d'exprimer nos opinions, de prendre sa place dans le monde, quoi, dans, dans le monde, dans notre famille, dans le couple, dans notre boulot, etc. C'est juste normal d'exprimer ce qu'on a appris à être à l'école. Ouais, c'est encore que... l'expression d'identité, mais encore plus important. Que... C'est non, alors c'est plus la recherche de l'identité. Ouais. Donc l'adolescent, il cherche son identité. Il, cherche, ouais. il la construit. Et l'adulte, ça y est normal, il l'exprime bah, en fait, et voilà. il, et, et, oui. et il doit être lui au sein du monde. Il n'a pas encore compris que lui, il y avait un « je suis » peut-être plus profond que ça, oui. hein, et ça va être un piège justement, parce qu'on peut se contenter du, du « je suis » social, oui. alors qu'il y a un « je suis » plus intérieur, mais ça c'est le débat d'après. Et, et justement, ce, ce « je suis » là, c'est le dernier besoin que je situe comme celui de l'ego, c'est le besoin d'élévation. C'est euh, aujourd'hui l'ascension, il faut ascensionner dans les milieux New Age, hein. tu sais, moi je le mets pas ascensionner vers les sphères spirituelles, mais ascensionner dans notre échelle de développement. Et pour moi, ce que je mets derrière ce besoin d'élévation, ça peut être ça peut être par la création artistique, euh, par euh, l'expression de quelque chose de plus profond de moi. Donc ça peut être à travers un art, ça peut être à travers la spiritualité, ça peut être à travers euh, mon rapport à la nature, etc. Mais je vais trouver quelque chose qui me donne cette euh, certitude que ben, je commence à accéder à quelque chose de plus grand que moi, un hein, au-delà de moi. Donc c'est la, la dimension qui ouvre vers les sphères du développement. Mais souvent il y a une notion de création quand même dans cette euh, élévation, il peut y avoir une notion de création. Euh, création qui sort de moi ou création de moi voilà, à un autre ça, niveau. Ça, ouais. Ouais, ouais. Et là on commence à rentrer peut-être dans le jaune. C'est le... compl complètement. C'est le moment où si on a vécu tous ces besoins de façon équilibrée et si dans notre vie du moment euh, ils sont encore équilibrés, alors on va les prioriser selon les moments, hein, parce qu'on oui. les a encore tous à l'âge adulte, et là, ce qui est important c'est justement de ne pas tomber dans le piège, de ne pas en avoir du tout euh, d'un côté ou d'en avoir trop, de, de chercher trop. Et si tout ça est équilibré, on a cette possibilité de, de, de, de faire que ce jaune d'œuf. Euh, en fait, on a couvé le jaune d'œuf, on a nourri le jaune d'œuf grâce au blanc. Et du coup, le petit poussin va pouvoir être voilà. hors, le petit poussin symbolisant notre, notre « voilà. je suis supérieur », quoi, notre essence. Tout à fait. La société aurait plutôt tendance à nous faire devenir une omelette. On est dans une société qui a balayé tout ce qui était de l'ordre spirituel. Alors encore une fois, les religions, elles ont servi à cadrer les excès des besoins, donc elles ont eu cette utilité. Euh, mais les religions, elles étaient censées aussi répondre aux besoins d'élévation. Elles se sont un peu plantées parce qu'elles n'ont pas appris les, les bonnes choses, elles sont tombées dans le piège de, de, des morales, des dogmes, etc. Hein donc la société nous coupe euh, du, du besoin d'élévation parce qu'en fait, elle met l'accent, il y a un système économique en fait, qui vit, qui se développe, Précisément parce que les êtres humains ont le besoin de construire leur identité, de s'exprimer à, à travers ce que la société nous propose. Travail, de la le matérialisme, matérialisme, possession, etc. Exactement. Etc., Et ouais. on en oublie que tout ce qui pourrait nous élever n'est pas forcément du domaine de la matérialité. Ouais. Donc effectivement, euh... en fait, nos sociétés capitalistiques sont tournées vers la nourriture qu'on donne aux égaux. Le problème, c'est qu'on va du côté du piège très facilement, alors que, c'est à nous, du coup, d'être attentifs aux équilibres pour que nos égaux nous servent à ce à quoi ils doivent servir, c'est-à-dire nourrir nos notre profondeur. Notre profondeur quoi. Et cette société, en fait, en fait, elle nous propose le plaisir permanent, en fait. Et ce qui est un peu lié à la notion plutôt adolescente. Le ça, plaisir, l'image, l'expression ouais. de soi, si tu veux, à travers C'est mon... pour ça que les gens sont attentifs à leur image. il ouais. y, y, y a la quête de l'identité au niveau de l'adolescence, et celle de l'expression de soi au niveau adulte. Mais ouais. les deux peuvent nous faire tomber dans le piège de mon image avant tout. Ouais. Et on a les adolescents. Et alors, ça les adolescents, un mélange d'adultes et d'adolescents. Et, et alors, ça, effectivement, on va retrouver dans les trois dynamiques adolescentes euh, des, des, des humains, même à l'âge adulte, qui vont pas aller au stade où je vais mettre un contrôle, mettre une discipline dans ma vie, c'est la, la dynamique de contrôle, hein. ce n'est pas seulement la contrôle de l'autre, c'est le contrôle de ma vie, le contrôle de mon existence, ça suppose de faire un équilibre entre le plaisir et la réalité, ben, il y a des contraintes, euh, il y a des efforts à faire, il y a du travail à fournir, et les adolescents, euh, ben, ils s'arrêtent au stade du euh, recherche du plaisir, euh, recherche de l'identité, mmh. ils n'arrivent pas au stade de... Autodiscipline, contrôle de mes activités, contrôle de mon temps d'effort et de mon temps de loisir. Et donc du coup, ben, ils passent pas par ces phases-là de, de développement, de, de, de du cadre, on va dire, du cadre de leur vie. Ils restent dans les trucs plaisir, images. Mais du coup, ils peuvent pas accéder non plus à la dimension spirituelle, mmh. puisque ils montent pas sur l'échelle du développement psychologique. Et si tu n'acceptes pas un moment de donner un cadre à ton existence, donc contrôle maîtrise de toi-même, euh, euh, bah, évidemment, tu vas pas non plus pouvoir à exprimer les, toutes les qualités que tu as à l'intérieur de toi, voire même, tu ne vas même pas réussir à développer des compétences, puisque tu vas pas faire l'effort de passer les examens, euh, de, de, de, de travailler quelques heures en plus pour aller à la fin d'un projet, etc., donc tu te, on se prive en faisant ça, euh, de, de franchir les étapes un petit peu désagréables de l'âge adulte, euh, mais ce sont elles qui nous permettent justement d'équilibrer l'ensemble pour passer à autre chose après. Ouais. Okay. Donc pour résumer, là, si je, les pièges de l'ego selon l'âge, hein, c'est ce que je... On peut effectivement euh, voir ça réapparaître hein, sur la, la, la, la diapo là. Euh, les trois grandes périodes euh, que j'ai citées, donc infantile, adolescente et adulte, correspondant aux trois pièges. Donc, voilà. Le tout pour moi, bah, ça correspond à la période de l'enfance, ouais. hein, avec euh, le, les, cette, voilà, cette illusion que le système, la vie, l'autre… Euh, quand je suis gamin, mes parents doivent répondre à mes besoins, quand je suis à l'âge adulte, je pense que c'est mon patron, ma femme, mon euh, entreprise ou la sécurité sociale <rire> par exemple, hein, euh, le piège du toujours plus, du bonheur à l'extérieur correspond aux besoins de, de l'âge adolescent. Hein, et donc là, bah, c'est la recherche d'expérience. On essaie ouais. de multiplier les expériences qui amènent du plaisir ah, ou ouais. celles qui euh, amplifient l'image que j'ai envie de donner de moi. Et enfin, l'âge adulte, c'est le piège du bah, ⁇ euh, donc j'ai contrôlé euh, mes compétences, mes envies, ce que je suis. J'ai tellement eu la certitude que tout ça m'a construit que il bah, n'y a pas de raison que je oui. le mette en cause. Donc je tombe dans le piège de ⁇ c'est moi qui ai raison, et ai pas raison. ⁇ et j'ai raison. Voilà. Et tu moi je sais. Et donc on voit cette correspondance hein, entre... Euh, et, et, et là on voit comment j'ai mis les, les trois besoins de l'enfance, les trois besoins de l'adolescence et les ouais. trois besoins de l'âge adulte face au piège correspondant. Et donc tout le, le, le boulot que je fais après, c'est de reprendre ces neuf besoins, classés donc en trois, trois niveaux, et de décliner... Euh, leur aspect naturel et c est, c est, on est avec ça ces besoins ils sont incontournables donc euh, ils sont naturels donc puisqu'ils sont naturels c'est légitime de chercher les expériences qui vont avec oui, qui vont remplir vrai. ces besoins et les par contre attention danger parce que ça peut être légitime de rechercher ça on va avoir tendance et c'est ça que la société amplifie à aller dans des recherches d'expérience soit excessives, excessive, euh, oui. soit au détriment de l'autre. Ah, voilà. C'est Les extrêmes qui sont toujours embêtants. Exactement. Et à ce moment-là, si on va un peu trop loin dans l'excès, je fais une ligne orange, attention, feu orange, attention, danger. Hum. Et si on va un peu trop loin dans l'excès, là, feu rouge, on va tomber dans les problématiques et ce que j'ai nommé l'ombre, et si on va encore plus loin, on n'est plus seulement dans l'ombre, alors l'ombre c'est les manques, les excès, les compensations, voilà, les refoulements, tout ça, mais si on va encore plus loin, là, on tombe dans la pathologie sociale, dans la pathologie tout mentale, tout et fait. on va voir également que cette pathologie mentale correspond à des pathologies sociales dont on voit oui. le développement dans la crise actuelle fait, autour du coronavirus. Quoi.